Salut à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la batterie d'Apple, la batterie externe MagSafe. Alors ça y est, c'est vrai que dès qu'Apple sort un produit, sort un accessoire, c'est tout de suite la grosse discussion autour de celui-ci. Est-ce que ça vaut le coup Est-ce que c'est pratique Est-ce que c'est pas trop cher Et est-ce que ça apporte vraiment quelque chose à l'expérience qu'on peut avoir avec son produit Apple Bon, on va essayer de répondre à toutes ces questions. Et on va devoir se poser la question, à quoi ça sert cette batterie externe MacSafe d'Apple. Alors comme son nom l'indique, ça va être une batterie qui va vous servir quand vous êtes par exemple en rade de batterie sur votre iPhone et que vous n'avez pas de prise de courant à disposition, que vous n'avez pas forcément de chargeur avec vous, hop, vous venez directement plugger la batterie externe à votre smartphone compatible MacSafe, c'est-à-dire les iPhone 12 mini, 12, 12 Pro et 12 Pro Max pour l'instant jusqu'à l'arrivée des prochains iPhone. Également, petit détail intéressant qui amène un petit peu de polyvalence autour de ce produit, vous allez pouvoir euh, utiliser cette batterie externe MagSafe, c'est pas simple à dire, comme chargeur à la maison. C'est-à-dire que vous savez très bien qu'il y a un accessoire qui est sorti au départ euh, qu'Apple qu a proposé, hein, qui était le chargeur MagSafe, qui permet de recharger euh, votre iPhone euh, à la maison euh, en sans fil. Et bien, Et En fait, vous pouvez vous servir de cette batterie, venir y plugger directement euh, une prise euh, US, enfin un câble Lightning vers USB-C et vous servir en fait de cette batterie comme chargeur vous allez par exemple dans un hôtel euh, vous posez directement votre batterie vous euh, la raccordez avec tous les câbles qu'il faut à une prise secteur et vous pouvez du coup vous servir de cette batterie comme chargeur et ça va également du coup recharger la batterie ce qui fait que le jour où bam vous devez partir rapidement vous emportez votre iPhone hop vous débranchez votre batterie et vous avez euh, les deux qui sont chargés et si un jour voilà, vous vous retrouvez un petit peu en rate de batterie, DAC vous dégainez euh, la batterie et elle est directement chargée. Et euh, pas de surprise, ça veut dire qu'on n'a pas besoin forcément de se dire, voilà, il faut penser à charger sa batterie externe. Non, elle se charge automatiquement si vous l'utilisez euh, du coup euh, en euh, chargeur euh, d'appoint. Autre détail intéressant, comme pour le chargeur MagSafe, si vous voulez recharger vos AirPods euh, avec le boîtier de recharge en fil, hop, vous les posez, ça se recharge. Bon, par contre, puisque les AirPods euh, ne sont pas euh, certifiés MagSafe, il n'y a pas cet aimant. Donc si vous vous amusez à jongler euh, avec les AirPods euh, sur la batterie externe, ils tomberont. Et autre information intéressante, dans la même, euh, dans la lignée de ce que je viens de dire sur les Airpods, euh, vous pouvez très bien utiliser euh, cet accessoire sur un iPhone euh, 11 ou 10R, euh, euh, bref, un iPhone qui n'est pas MagSafe. Juste, euh, il n'y aura pas ce côté aimant, donc euh, voilà, c'est-à-dire que la batterie, vous allez la pluguer à l'arrière de votre iPhone qui n'est pas MagSafe, voilà, il ne va pas y avoir de côté aimant, donc vous allez pouvoir vous en servir comme euh, chargeur euh, à la maison pour dépanner, mais euh, en mobilité, Vu qu'il n'y aura pas à ce côté aimanté à l'arrière de votre iPhone, ça sera inutilisable. Enfin en tout cas ça sera pas du tout pratique, euh, je vous le conseille pas quoi. Également chose intéressante sur ce produit, il faut en parler, sur euh, la page euh, d'Apple qui euh, parle de cette batterie, qui la propose à l'achat, il y avait marqué auparavant, alors dès, dès que l'accessoire est sorti, certaines informations, des informations euh, pas très techniques, euh, plutôt accès euh, voilà, euh, descriptif pour euh, présenter le produit, il n'y avait pas beaucoup d'informations, on, on savait pas vraiment finalement la capacité de la batterie, euh, ce qu'elle pouvait faire vis-à-vis euh, -vis de notre produit Apple, combien de fois elle pouvait le recharger, si c'était plus fois euh, et euh, je me suis dit en préparant euh, ce test que j'allais quand même retourner sur cette page d'apple et euh, il me semble hein, parce que je l'avais pas vu au départ qu'ils ont rajouté des informations sur la page de présentation de cette batterie et des informations très intéressantes et je vous les donne tout de suite alors ce qu'apple nous dit euh, sur le papier donc il le classe dans les points forts il nous dit finalement euh, ce que va apporter la batterie à votre iphone en fonction euh, de l'iphone que vous avez par exemple là ça nous dit que la batterie va pouvoir recharger jusqu'à 70% euh, de l'autonomie euh, de votre iphone 12 mini 60% jusqu'à toujours c'est important euh, 60% euh, de l'iphone 12 jusqu'à 60% euh, de l'iphone 12 pro et jusqu'à 40% de l'iphone 12 Pro Max. Là, tout de suite, on est en train de se dire, bon, alors pourquoi il y a ces différences Parce que bah, euh, d'un iPhone à l'autre, on n'a pas la même euh, batterie, on n'a pas la même taille de batterie, on n'a pas la même capacité de la batterie, donc forcément, il euh, y a des iPhones qui vont pouvoir être un peu plus rechargés que d'autres. Bon, si on, a, on est le repossesseur d'un iPhone 12 mini, ce qui est mon cas, hein, et on va en parler euh, du coup, euh, c'est sympa, ça fait jusqu'à 70% de l'autonomie de son iPhone, c'est plutôt pas mal. Par contre, quand on voit par exemple euh, qu'on a un iPhone 12 euh, Pro Max, là tout de suite, ça va jusqu'à 40%. Euh, donc c'est clair que c'est pas extraordinaire, surtout quand on va reparler du prix, et je vais le dire tout de suite, c'est vrai que pour 109 euros, tout de suite... On se dit jusqu'à 40% si on a un iPhone 12 Pro Max, c'est déjà un peu compliqué. Surtout que si on veut en rajouter une petite couche et qu'on va. On voit qu'il y a un petit astérix à côté des, des chiffres, on, on va du coup en bas de la page et on voit que les tests ont été réalisés sur des iPhones avec l'écran éteint, avec les paramètres par défaut, il y a différentes fonctionnalités qui, qui étaient activées, mais voilà, il n'y avait pas pour autant un usage très prononcé sur la batterie. Donc on, on est en droit de se dire que les, les, le pourcentage de batterie jusqu'à. Où on peut aller euh, finalement c'est vraiment la valeur maximale on, on va difficilement pouvoir faire mieux donc voilà encore une fois pour le coup des 40% sur l'iPhone 12 Pro Max voilà ça commence encore un peu plus à euh, grincer des dents bon alors du coup c'est sympa d'avoir euh, ces informations proposées par apple merci apple maintenant moi j'ai fait enfin euh, j'ai pris mes propres mesures j'ai regardé donc comme je l'ai dit hein, moi j'ai un iPhone 12 mini j'ai vraiment fait mes tests sur l'iPhone 12 mini comme ça, vous pouvez vous dire que c'est le maximum qu'on peut en tirer euh, sur un iPhone qui propose, comme j'ai dit, une capacité de batterie euh, assez faible avec une batterie assez petite. Donc, euh, normalement, la batterie externe risque euh, d'apporter un vrai second souffle à cet iPhone 12 mini. Et euh, ça sera le maximum qu'on pourra en tirer sur les autres iPhones. Ça sera euh, moindre. Alors moi, euh, j'ai donc j'ai commencé à recharger mon iPhone, euh, il était à 17%. Euh, je l'ai amené jusqu'à 60% en une heure. Donc ce qui n'est pas ultra rapide, ce qui n'est pas ultra lent, ce qui est on va dire correct. Moi en tout cas, j'ai trouvé que ce n'était pas non plus euh, euh, pourri. C'était plutôt correct. Bon, en passant de 17% à 60%, euh, la petite batterie en elle-même s'est vidée euh, de 50% de sa capacité. Donc on a déjà perdu la moitié de l'autonomie de la batterie externe en passant de 17 à 60% sur mon iPhone. Et finalement, ces valeurs-là, je les ai obtenues sans utiliser le téléphone. Hein. J'ai vraiment posé le téléphone, éteint. Il euh, y a peut-être à quelques moments, je l'ai consulté pour répondre à un SMS ou deux, mais vraiment... Euh, euh voilà, quelque chose de, de très basique. Euh, j'ai vraiment pas utilisé le téléphone et j'ai pas remarqué qu'il y avait de chauffe. Alors, c'est vrai que le système MagSafe fait qu'il y a quand même moins de déperdition de chaleur, donc il n'y avait pas de chauffe particulière. Euh, C'était vraiment euh, assez, assez agréable à utiliser, en tout cas, euh, pas de chauffe euh, inhabituelle. Pour continuer, donc là, j'étais, comme je l'ai dit, arrivé à 60% de recharge euh, sur euh, mon iPhone. J je l'ai laissé hein, en train de charger. Je suis monté à 70%. Euh, il m'a fallu 25 minutes de plus pour arriver à 70%, donc là on a gagné seulement 10% en 25 minutes. Bon, là c'est un peu, un peu plus compliqué, on sent que voilà quand on arrive vers les derniers pourcentages de, de batterie à récupérer voilà ça, ça met plus de temps. Il me restait à peu près un quart de la batterie externe, donc de sa capacité, donc là aussi ça se réduit assez vite. Ensuite, euh, j'ai passé un nouveau palier, je suis allé jusqu'au 80% de recharge de mon iPhone. Donc cette fois-ci, pour passer de 70 à 80%, euh, il m'a fallu un peu moins de 25 minutes. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est donc là encore une fois, on sent que les derniers pourcentages, c'est compliqué. Et il me restait seulement 10% de capacité euh, de batterie sur ma batterie externe. Et enfin, j'ai fini d'achever la batterie externe à euh, 83% de recharge de mon iPhone 12 mini. Et là, la batterie euh, du coup euh, a, a tiré sa révérence. Et finalement, pour passer euh, des 80 à 83%, il a quand même fallu 10 minutes. Et voilà, Et après la batterie, comme je l'ai dit, était totalement déchargée. Donc finalement, rapide conclusion sur les mesures que j'ai pu faire. On est passé de 17% à 83% de charge de mon iPhone en 1h53. Alors moi, je ne suis pas un expert des batteries. C'est vrai que de passer de 17% à 83% sur un iPhone 12 mini en 1h53, c'est un peu élevé, alors après, on est sur des standards MagSafe, donc c'est difficile de comparer euh, vraiment parce qu'on avait plutôt l'habitude d'utiliser des batteries externes qu'on rechargeait directement en filaire. Donc forcément, quand on recharge en filaire, c'est plus rapide. Après, voilà. C'est correct, c'est pas extraordinaire, mais c'est correct. Surtout que quand on, on va en reparler dans les points positifs et négatifs, mais quand on, on voit le côté pratique de la chose, bam, on vient plugger euh, son iPhone avec sa batterie externe et c'est terminé. On peut toujours continuer d'utiliser son smartphone. Euh, avec une ergonomie, une maniabilité euh, vraiment sympa. Euh, c'est autre chose hein, que d'avoir une batterie raccordée en filaire à son smartphone et puis on continue d'utiliser son smartphone, on a l'impression que voilà, c'est c'est pas pratique. On a toujours ce câble entre les deux, c'est uh, assurément pas, euh, pas extraordinaire. Mais là, ça fait le boulot. On voit bien quand même que le côté pratique euh, prend le pas euh, sur le côté efficacité. Euh, mais finalement, est-ce que c'est pas ce qu'on demande à ce produit D'être vraiment pratique et euh, de, de permettre l'usage voilà, euh, naturel du smartphone avec une batterie externe, c'est quand même intéressant. En tout cas, moi, je trouve que le côté pratique est vraiment, vraiment présent. Voilà donc maintenant on va parler des points forts de cet accessoire, en tout cas selon mon avis personnel. Bah déjà c'est un produit qui est bien fini, on a l'habitude avec les, les, les produits Apple et aussi les accessoires Apple, avoir quelque chose de, de, de bien fini. Là on est sur un, un coloris blanc, mat, euh, j'ai pas l'impression que ça va s'abîmer facilement, on a des, des coins arrondis. Euh, voilà et ça respire quand même la solidité il euh, n'y a rien qui bouge euh, la finition est sympa euh, franchement de ce point de vue là moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce produit également ce que j'ai bien aimé c'est le côté pratique c'est vrai que c'est incroyable bam on a plus de batterie sur son iPhone ou même on en a encore et on veut lui donner quand même un, un regain d'énergie bam on plug c'est terminé c'est fait ça, ça tient bien ça tient bien c'est important aussi de le dire parce que beaucoup de gens disent que voilà le, le Maxi fait que ça tient pas très bien là ça tient très bien moi j'ai vraiment pas été surpris, je l'ai mis dans la poche, ça, ça s'est pas barré euh, euh, du smartphone. Donc vraiment là-dessus c'était assez bien, j'ai pas eu de problème à ce niveau-là. Et c'est vraiment pratique parce que quand on voit à l'époque, hein, parce qu'Apple a déjà sorti euh, des batteries pour smartphone, euh, mais eux avaient l'habitude à l'époque d'inclure la batterie dans une coque. Alors euh, la coque c'est bien, hein, ça permet d'avoir finalement une coque et une batterie en un et il euh, n'y a pas besoin d'acheter l'un puis l'autre. Euh, mais par contre c'est vrai que admettons que demain vous changiez d'iPhone, vous partez sur un, un nouvel iPhone, l'iPhone 13 par exemple, euh, puisqu'il aura un, à coup sûr euh, cette technologie MagSafe, euh, bah voilà, euh, vous n'avez pas besoin de changer de coque, vous gardez la batterie et voilà, vous pluguez, c'est terminé. Vraiment le, le côté pratique, on, on sent bien la patte d'Apple, le pratique a vraiment pris le dessus, l'expérience utilisateur a pris le dessus sur parfois euh, l'efficacité, mais on va en reparler. Également du point de vue gabarit, la batterie est assez compacte. Alors c'est pas la plus compacte. Hein. J'ai reçu une batterie là que je suis en train de tester qui est euh, vraiment euh, calquée sur euh, euh, le système MagSafe. C'est pas euh, la plus petite des batteries, c'est pas la plus compacte. Mais en tout cas elle a l'avantage de ne pas être plus grosse que le gabarit du plus petit des iPhones. Je m'explique, moi j'ai l'iPhone 12 mini et voilà, quand je le plug à la, à, au dos de mon iPhone 12 mini, il ressort pas. Il est vraiment euh, inclus, ça, ça ne dépasse pas. Donc, c'était vraiment ça le plus important, c'est qu'on ait une batterie qui euh, ne dépasse pas d'un des modèles des iPhones. Euh, iPhone. L'iPhone 12 mini étant le plus petit, voilà quand vous le pluguez, ça dépasse pas, euh, c'est euh, suffisamment compact, et puis vous imaginez hein, sur l'iPhone 12 Pro Max par exemple, bah forcément ça, ça fera une toute petite protubérance à l'arrière, euh, ça sera vraiment pas grand-chose par rapport à la taille du smartphone en lui-même. Et dernier point positif, fidèle à la technologie MagSafe, il n'y a pas de déperdition de chaleur. À... Parfois, quand vous utilisez la batterie vraiment, euh, en, euh, quand vous utilisez pardon, votre smartphone avec la batterie, voilà, il peut y avoir une très légère chauffe, mais on est très, très loin de la chauffe, euh, on va dire euh, qu'on qu a l'habitude de voir sur les chargeurs Chi par exemple. On est sur une, une chaleur qui se disperse assez bien et voilà, on n'a pas, euh, ça ne nous brûle pas les doigts. Franchement, on est très très loin de ça et c'est assez agréable. Encore une fois, le côté pratique. Bref, euh, je pense que vous avez compris. Bon et puis maintenant, il va falloir parler des points un peu plus négatifs, les points que j'ai un peu moins aimés. Mais on va tout de suite commencer par le tarif qui peut en rebuter certains. On est à 109 euros. Alors on est habitué avec Apple entre les produits et les accessoires. Euh, voilà, il y, a, il y a rarement des accessoires qui sont euh, proposés à un prix euh, intéressant. On est loin du, de l'excellent rapport qualité-prix. Donc voilà, ça peut en rebuter certains. Il faut savoir que voilà, si vous vous dites, comme je l'ai déjà euh, dit euh, dans, euh, au début de cette vidéo, si vous vous dites... Que cette batterie déjà, elle va durer parce que euh, vous, vous, êtes, vous allez garder un vous allez avoir un iPhone mais quand vous allez changer d'iPhone, vous pourrez toujours l'utiliser déjà, ça fait, un, on va dire, un, un avantage. Euh, vous pouvez l'utiliser en chargeur à la maison. Donc, tac, que vous venez le ployer, comme je vous l'ai dit, ça remplace le, le chargeur à 45 euros qu'Apple propose. Donc, voilà. Hop, deuxième euh, petit truc sympa. Et euh, troisième chose, bah, voilà, vous avez une batterie euh, externe, une batterie que vous pouvez utiliser euh, quand vous êtes loin d'une prise de courant. Donc, voilà. Vous, quand vous cumulez les trois, bon, 109 euros, ça reste une somme, mais voilà, ça peut assez facilement, on peut assez facilement se dire, voilà, ça remplace pas mal d'accessoires. Donc, son tarif élevé, je ne vais pas dire que c'est un investissement, mais ça peut euh, assez facilement se digérer. En point négatif, en point pas top en tout cas, c'est que ça recharge pas très vite. Hein, euh, comme je l'ai expliqué, c'est beaucoup plus l'aspect pratique que l'aspect la, efficacité euh, qui prédomine sur cet accessoire. Voilà, on aurait pu espérer une charge un peu plus rapide, bon, c'est pas très grave pour autant, mais voilà, euh, si on petitille un petit peu cet accessoire, voilà, on aurait aimé que ça charge un petit peu plus vite. Autre élément intéressant que moi j'ai relevé, euh, quand vous allez utiliser votre, euh, votre iPhone, hein, vous allez plugger la batterie, euh, vous allez par exemple, je sais pas, moi, moi c'était vraiment sur cet usage particulier, j'étais euh, en 4G, j'étais en train de regarder un match de foot, euh, j'avais plugué la, la batterie externe à l'arrière de mon iPhone et je surveillais de temps en temps le niveau de batterie euh, pour voir comment euh, il évoluait. Par exemple, j'étais à 50% et ça faisait pas 50, 51, 52, 53, c'était pas en progression euh, positive c'était pas non plus en train de stagner donc c'était je, je restais pas par exemple si, si je regarde mon match de foot et que je suis à 50% je vais pas rester à 50% tout le long du match de foot non là euh, c'est qu'en fait euh, je regardais le match et euh, je passais très très lentement mais je passais quand même de 50 à 49 à 48 mais c'était beaucoup plus lent qu'une décharge classique sans la bat la batterie pluguée à l'arrière de l'iPhone mais voilà, il faut quand même le savoir sur certains usages donc j'imagine sur des usages aussi de jeux vidéo par exemple, bah voilà, la batterie, elle va freiner. Je pense que c'est le bon terme, elle va freiner la décharge de votre iPhone mais en aucun cas, elle va euh, recharger en même temps que vous avez l'usage gourmand. Voilà, il faut vraiment l'avoir en tête, ça va freiner la décharge de votre iPhone si vous avez des usages gourmands. Après, pour des usages très classiques, non, ça va. Euh, au, au pire, ça va stagner et au mieux, ça va continuer à la recharger avec un usage. Voilà, il, il faut juste le savoir. Et enfin, en dernier point un peu négatif, et là, c'est vraiment pour Titi un petit peu, on se rend compte qu'on a un seul coloris, on a euh, le coloris blanc. Ça aurait pu être sympa parce qu'on voit que les iMac, on voit que les iPhones, on voit qu'il y a beaucoup de produits Apple qui aujourd'hui reviennent à des couleurs un peu flashy, à des couleurs un peu fun. Là, on a un seul coloris, le coloris blanc. C'est voilà, c'est juste pour titiller, ça aurait pu être sympa d'avoir une batterie, je ne sais pas, une batterie rouge, bleue, verte, jaune, toutes les couleurs en gros un petit peu à l'image des produits Apple d'aujourd'hui. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo sur la batterie externe MagSafe, parce que c'est comme ça qu'Apple l'appelle. Euh, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des remarques à les faire directement en commentaire. Euh, J'y répondrai ou je réagirai à celle-ci euh, très rapidement. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour retrouver les futures vidéos, à la soutenir en laissant un petit pouce bleu. Et d'ici là, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao